Ils étaient là devant moi et il m'a posé la question. « Qu'est-ce que tu penses de nous ?» Je ne pouvais pas leur répondre comme tout le monde. Ce n'est pas dans mes codes. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai commencé, sans plus vraiment m'arrêter, un vrai moulin à parole. J'ai commencé par leur dire que pour moi, les réfugiés, c'était des réfugiés, encore et encore. Des taxes, des impôts, toujours la même chose. Des étrangers qui débarquent encore dans mon pays mais j'étais surprise en ayant fait la connaissance de leur réelle nature. Qu'en fait, ils étaient comme mes parents, comme moi. Qu'ils avaient des diplômes, une famille chez eux en Syrie, en Irak. Je m'en suis tellement voulu de penser d'une façon aussi odieuse, d'avoir grandi dans une famille pure sang, une belge en Belgique. Je m'en suis voulu, car les valeurs primes au-delà des clichés. Je m'en suis voulu à cause de mes parents, à cause du gouvernement qui nous manipule. Je m'en suis voulu à cause de tout ce système qui nous donne des a priori honteux. Sur ces personnes qui cherchent un peu de chaleur à défaut de la guerre. L'existence n'est qu'une roue, et ça s'y tourne. Aujourd'hui, ils sont touchés. Lors de la Première Guerre mondiale, nous étions touchés. Nous partions de notre pays car la guerre faisait des ravages. J'ai continué en leur disant que pour moi, le système de frontières n'était rien d'autre qu'absurde. Car les gens sont partout. Les pays ne sont que des territoires. Que les hommes bougent. devraient pouvoir aller où ils se sentent le mieux sans contrainte. Le système de papier et de réfugiés me dégoûte. J'aurais pu leur dire qu'ils étaient d'une force incomparable. Et pourtant, j'aurais été incapable de leur dire ceci. Pour moi, c'était normal. C'était normal de tout lâcher pour aller vers son avenir. J'aurais tout fait pour, pour pouvoir voir les gens sourire, pour voir les gens heureux. Mais je suis cet artiste torturée qui ne sait déjà pas se gérer. Comment mener une révolte Comment redonner de l'espoir aux gens pour qu'ils ne sombrent pas On n'a pas le droit de priver les gens d'espoir. Euh, bah... En fait, j'ai pris ce texte parce que mes parents et moi, ils sont réfugiés, euh, ils sont rwandais et euh, ils sont venus en France quand j'avais trois ans et, et je m'en suis jamais vraiment rendu compte avant cette année qu'il que y, euh, qu y avait des gens qui me voyaient comme, comme une statistique ou une donnée ou, ou pas comme une personne. Enfin que mes parents, les gens les voyaient comme une nuisance ou comme un problème à régler alors que ben, c'est mes parents et qu'ils euh, qu sont venus en France pour, bah, pour, pour vivre en fait. C'est pas même pour avoir une vie meilleure ou pour réaliser des rêves, c'est juste pour survivre et pour être là. Et ce texte en fait au début je l'ai trouvé genre mignon et tout mais ensuite il m'a un peu énervé parce qu'au final c'est une personne qui parle d'une de privilèges et, et qui comprend pas en fait ce que ça veut dire d'être réfugié et, et même si elle se rend compte qu'on est humain, etc au début elle nous humanisait pas elle nous, nous considérait juste comme un problème et il y a beaucoup de gens qui pensent de cette façon et ça vraiment vraiment énervé au début c'est des gens qui parlent d'expériences que mes parents ont vécu que moi j'ai vécu mais qui eux ils n'ont pas vécu ils peuvent en parler avec pitié ou, ou dire qu'on est fort, etc., mais ils comprennent pas au final. Fin, J'aimerais beaucoup lire ce genre de texte, mais de, de gens qui ont, qui ont vécu ces expériences, parce qu'au final, j'ai choisi ce texte, mais j'aurais bien aimé en choisir un autre. Voilà.